Je suis choqué gros quand j'ai lancé le record je m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça gros vraiment je me disais mais c'est qui ce fou C'est incroyable, il est trop fort sérieux, trop fort, hein, vraiment il est trop fort non, bien joué bien ah joué, bon. je suis vraiment choqué genre juste euh, bravo parce que genre c'est énorme genre ce que t'as fait Salut à tous c'est Bichard <rire> Ah c'est bon il est là Ok nickel, parfait. Alors vas-y go, lance Allez c'est parti Non y'a pas de soucis, c'est pas grave. Je croyais que tu n'écoutais pas que t'étais là pour troller, mais my bad, y'a pas de problème. Je t'en veux pas, t'inquiète pas, je te déteste pas, presque, en tout cas pas pour l'instant, mais peut-être un peu oui. Changez-vous de channel C'est parti, on peut jouer, ça y est. Après, si tu... si je suis OP, hein, donc si tu veux, je peux t'opérer ouais. directement. Ah, ouais, non, du coup, c'est cramé. Sauf si tu fais la commande slash game rule send command feedback. Tu fais send ouais. et tu fais tab. Et, je... ouais, bon, je et tu mets false. false. Ouais, bon, ouais. je et là, je fais ça. Attends, attends, t'es où T'es où d'or Ouais, je te vois, je suis devant toi. <rire> <rire> Enchanté, c'est ma première game sub, les gars. Okay. Voilà, vous, vous c'est votre première Non. D'accord. Ah mais il y a déjà eu un switch Plus le nombre de switch qu'il va y avoir. Eh mais Freedom toi t'es. tu fais les des petits game Euh ouais mon gars. Ah oh. Fre Free.. Bah, je, je suis désolé mon frérot mais je pense pas qu'on mine ensemble parce que je veux avoir des caves. Sinon on risque de se voler les caves mon gars. Ah oui. Ouais bon. d'ailleurs je vous coupe juste là hein. salut salut toi qui regarde la vidéo j'espère que tu vas bien j'ai découvert qu'on avait 50% de, de non abonnés quoi et du coup si t'as la possibilité s'il te plaît juste de t'abonner en plus c'est gratuit ça, ça coûte vraiment rien en tout cas juste abonne-toi et en même temps voilà je t'en te, je demande pas plus mais viens sur Twitch aussi bref je vous laisse avec la vidéo <t en> <t en> Il t'est fait cramer. j'ai trouvé oh y'a un mine shaft j'en ai vraiment pas peut t'en passer deux si tu veux comment tu as vu le mine shaft okay. mais je l'ai vu ok je l'ai en fait c'est parce que j'ai entendu l'eau et, euh... et du coup je me suis dit bah ça doit être un mine shaft avec moi apparemment il fly aussi bon euh... Ouais, ouais, je vous entends les gars, ouais, ouais bien sûr. Euh, alors, allons voir sur Discord 2 secondes, est-ce qu'il y a un Ice-T-Pesh quelque part Bonne journée. Bonne journée. dans les pour foutre le bordel, c'est bon, merci beaucoup. Je suis dégoûté Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, là Pas de soucis, pas de soucis Ah... Ah ouais, bon... Ouais, je veux bien, bien dormir s'il te plaît. Ok, tu fais slash, pardon, et s'y pêche. T'es il t'abanne ou pas déjà Oui, slash pardon et ici pêche. Pardon et C'est bon. C'est les... bon. <rire> <C 'est> good <rire> C'est good, merci. Ok, à plus. <rire> <rire> C'est l'arnaque de l'année. Hein. Mais eh, plus discret, bro, par contre. <rire> j'ai pas une personne toutes les bon secondes, quoi, bro. Qui a dit que j'ai fly Je sais pas qui a dit que j'ai fly. Mais à part... Bah apparemment quelqu'un avait dit que j'ai fly et euh... et du coup voilà oh non il y a encore un je... ah bah me... t'inquiète j'ai je... bien vu que t'avais un peu insulté le D-Link là mais mais mais moi ça me casse les oreilles j'ai le son de mon casque il est très fort parce que bah du coup j'ai eu un problème à la naissance j'ai eu une otite collectique. Tout ce qui est son aigu je les entends plus fort non Oh vas-y drop, je te drop les 5 d'or. Il reste 4 secondes. Par contre t'en as vraiment pris 2, bon bah super. Super. <rire> vas-y au, au pire je m'enchante vite fait et on go nether. Oui. Mmh, Tac La musique là Les amis, faudrait peut-être remonter Comment Les amis, faudrait peut-être remonter Comment Faudrait remonter Non, il y a la bordure bientôt. Ah oui, il y a la bordure. Attends, je me fais du P2 sur le fer et vas-y. Parce qu'il a dit tu et tort, ça fait tortue. Alors, il eut, ouais. eh, hey, Dimi, Dimi, écoute-moi. <rire> écoute, non, non, non, Dimi, la, la vie de ma mère que tu me connais, s'il te plaît, ne me tue pas. Tu me lâches deux gaps ou quoi là Si tu veux, je te lâche une, deux gaps, mon pote. Eh, hey, en, en plus, je sais que t'es postier, moi aussi je suis postier. Vas-y, deux gaps, je te laisse tranquille, bro. Ok. Mais C'est bête là. Mais frérot, ah ouais. une... mais qu'est-ce qu'il a fait? Il euh, oh. y a des gens là, il y rose, il y rose, il est rose, il est rose, il a là, là, là, là, Ça va tes problèmes d'oreilles? Oui, ça va mieux. <rire> C'est pas grave! J'te dis, suis trop fort J ai... J ai Euh les gars, viens derrière. il y a un mec derrière, on peut tuer Yannis solo, viens, continue le montagne, continue montagne oh Aïe aïe aïe oh, C'est bon on arrête oh, salut est... On est deux Là <rire> on va tuer, Ardé Arrête de faire sortir, <t 'y> y'a que toi qui fais ça truc Pardon, pardon On peut le tuer Ça va, est Tout le monde pense que je cheat mais alors que je suis trop fort T'es inside est-ce je suis trop fort Il a 8 Ouais l'aide pas gâteaux. Allez Y'a guille Oh the guille Là je suis là the guille je suis avec toi The guille je, je suis trop content je suis avec the guille Mais j'ai trop de chance The guille t'es où the guille ah, The guille je vais mourir The guille je vais mourir The guille je vais mourir Oh mais il va vite lui Il va vite quand même Il a peut-être la speed. Mais tu es pas chez guild s'il vous plaît <rire> Mais tu es pas s'il oh, oh, vous plaît Oh, C'est reconnais ça. Aïe. Allô Dadouce s'il vous plaît, laisse-moi. <rire> <rire> <rire> <rire> oh <rire> ah, oh, Mes amis Pardon, pardon. Pardon, les... Mais en fait, tu, tu m'as ban au début et on est ensemble à la fin, tu trouves pas ça beau Non, je trouve pas ça beau, je trouve juste que je sens que je vais plus avoir d'oreilles, c'est plus ça mon, mon problème C'est juste ça mon gros souci actuellement et... Bon allez, je te suis Tu vas mourir Je te suis, Geal. Derrière. Euh... Non, ne tue pas Guil. Je suis abandonné par mes mates là Non C'est bon, Mais je... oh, oui. Mes mates m'ont dit je suis en fait... J ai j ai... Non, on a perdu Guil. Oh non. non tout... Pitié, pitié, pitié, Oh non. Allo, right, sont... allez, t allez, t allez, t allez, t allez Tu, es, tu n'as pas un modificateur de voix par hasard Non. On dirait vraiment un modificateur de voix, je te jure. Non, non, en Le fait, c'est ma... <rire> c'est ma voix, juste, j'ai un micro que j'ai acheté 12€ chez Cash Converters. Non, de voix, quoi, non temps, mais non pas, non, non mais non! Bro, bro, ça se capte à 10 km, bro, Ça se voit là. Oh, micro, wesh. Oui. Mais, mais, mais, mais, mais en fait. Modifier, soit non, j'ai un micro que j'ai acheté 12€ chez Cash Converter. Non, non, oui, oui, mais en gros. Chez Cash Converter! Il a du Cash Converter, bro. <rire> <rire> il a du Cash Converter, bro. Il a du Cash Converter, Il a Ok, je comprends mieux maintenant, c'est bon j'ai compris. Ah t'as compris T'as <rire> <cou> <rire> compris J'ai compris c'est bon. T'as compris pourquoi j'ai forcé pour un qu rien quoi Incroyable. C'est impossible en fait fight ah, ah, bon, de... Sympa ton seul call mec hein <rire> Tu vas Ok. Ouais, mais... Je comprends mieux maintenant, c'est bon j'ai ah, pas ah, compris J'ai compris. Incroyable. C'est impossible en fait <rire> <rire> C'est un peu ton make-up, <rire> <rire>